Avant pour cette quatrième session d'extime de soi, je reprends le personnage de l'arcaniste avec quelques petites différences dans l'équipement et dans les pouvoirs. Plutôt que la glace, je vais opter pour l'électricité. en espérant que ce sera tout de même efficace. Je vais à nouveau apparaître sur l'embarcadère du vaisseau, et je vais essayer d'aller un peu plus vite encore qu'hier sur la face de saut. Je me tourne vers la gauche, je sprint, puis je saute. J'appuie une première fois, puis une seconde fois sur le bouton A, puis je rappuie pour relâcher, je saute A, puis je relâche avec A, J'appuie deux fois sur A pour me propulser, je plane, puis je me laisse tomber. délicatement, je saute. Je vais pousser cette caisse qui flotte en l'air, puis avancer, sauter, me propulser, et me laisser retomber. Pour ce saut, je vais prendre des longs, je sprint, je me propulse une première fois, puis une seconde fois pour corriger ma trajectoire. Je saute et me propulse, puis je rappuie pour me laisser tomber, je vais me retourner et faire de même ici. Je saute et me propulse. Je saute et me propulse. Avec le bouton à demi-tour, je saute, je me propulse, je saute et je me propulse. Puis j'arrive sur cette dernière, plutôt avant-dernière plateforme. Celle-ci est la plus difficile à atteindre. Je vais réorganiser ma trajectoire dans l'espace. C'est réussi. J'avance, je tourne à gauche. Je tourne à droite puis à nouveau à droite, puis à gauche. Pour détruire cette grille, je vais utiliser cette arme. Je vais sprinter pour gagner en vitesse. Aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus vite. Je sprint. Je vais glisser avec B, je me retourne, je saute et je me propulse avec A, j'avance, je saute, j'avance. Je vais maintenant tourner à gauche, puis à gauche, puis à droite. Dans cette mission je devrais trouver une tablette puisque hier j'ai trouvé le coffre de contrebandier qui me faisait défaut les jours précédents, peut-être que je vais pouvoir en trouver un nouveau. J'actionne ce levier avec X puis je sprint dans cette direction, je vais tirer sur le sac de sport, récupérer le lien égrégor, le buff qui me permet de traverser la membrane puis je saute et je me propulse ici. Je vais détruire cette grille, je tire deux fois une rafale de trois projectiles qui détruit le métal. Je continue d'avancer, je saute pour franchir cette petite butte. Ici, je me dirige vers la lumière, puis je saute et me propulse. Je vais répéter cette opération pour atteindre ce demi-étage et arriver sur cette dernière plateforme. Je m'enfonce dans ce couloir orange, emprunte le chemin de gauche, puis tombe au travers de cette trappe. Ici, les premiers ennemis vont apparaître, je vais les accueillir avec une première grenade, puis une seconde. Je bascule sur mon autre arme, et je tire au jugé au travers de la fumée sur les scribes. Le lance-grenade que j'ai choisi comme arme principale est particulièrement efficace contre eux puisqu'il fait une énorme flaque, une énorme zone au sol, qui leur en fait des dégâts considérables quand ils la traversent. Je sprint, puis au fond on tourne à droite, je vais tirer sur le sac de sport ici, ce qui est une des mécaniques principales de cette mission. Je vais sauter et me propulser, contourner le pilier central, puis franchir la membrane. Je vais reprendre mon lance-grenade, déclencher l'apparition des ennemis, tirer une première fois pour délimiter la zone et utiliser mon attaque de mêlée à distance ça a fonctionné en prenant de la hauteur je vais devoir être vigilant avec les ennemis qui subsistent ici une grenade au sol les empêchera d'arriver et voilà, ils ont explosé, je recharge avec le bouton X je vais essayer de fouiller à la recherche de la tablette suivante peut-être celle-ci non, je l'ai déjà récupérée je vais en continuer et atteindre la passerelle de ce pilier central, détruire le fusible, puis me laisser tomber dans ce niveau inférieur. Les scribes vont apparaître et je vais leur retirer dessus une première fois. Jeter une grenade pour contrôler leur arrivée. Utiliser mon attaque de mêlée. Utiliser mon lance-grenade. J'ai réussi à toucher directement sur l'un des ennemis. C'est bon. Je traverse ma zone qui ne me fait pas de dégâts. Je vais aller actionner le levier au fond de cette salle. J'appuie, je me retourne. Je vais maintenant aller en face, traverser la zone centrale. Je reste sur la gauche du tuyau, je saute et me propulse. Et une fois sur l'autre quai, je me retourne et appuie sur X enfoncé pour actionner le levier. Je retraverse. Je vais maintenant longer le tuyau par la droite. Arriver de l'autre côté, tomber, puis détruire le fusible qui se trouve dans la niche ici. Je tire trois fois, mais deux fois aurait suffi. Je remonte et je vais arriver dans la zone que j'aime le moins de cette mission, le compacteur de déchets. Je me laisse tomber, puis j'appuie sur A pour ralentir ma chute. Je me laisse glisser le long de la rampe, puis je plane pour amortir ma descente. J'appuie sur X enfoncé. Pour déclencher le compacteur Je vais tirer une grenade sur la zone d'apparition des ennemis Et commencer directement à chercher le fusible En voici un Les ennemis devraient bientôt m'arriver dessus Je vais prendre de la hauteur En prenant de la hauteur je vais essayer de repérer les fusibles J'en ai repéré un ici Je le, je le détruis Je n'arrive pas à le faire exploser je vais peut-être manquer un peu de temps, je dois trouver le dernier fusil qui est là. Je détruis la grille puis le détruis et pour la première fois cette semaine, j'ai réussi le compacteur des déchets du premier coup. Je ne cache pas mon enthousiasme. Je vais maintenant continuer d'avancer dans cette zone et arriver au premier combat. J'ai tiré un peu tôt avec mon lance-grenade, puisque cet ennemi va de toute façon disparaître, sa venue est scriptée, son départ également. Ce lance-grenade que j'ai est particulièrement efficace contre les ennemis, puisque si un ennemi est touché directement, il va laisser une zone de miasme au sol que ses alliés vont euh, devoir traverser pour m'atteindre. Et les dégâts sont si importants qu'il devrait mourir. Je vais... Utiliser ma super avec L1 et R1 pour éliminer tous ces ennemis. Le grand rayon d'électricité fend la pièce et élimine la plupart des ennemis qui sont à l'autre bout. Je dois être prudent avec ces ennemis à longue distance. Leurs dégâts peuvent être assez importants. Un ennemi de moi. Il reste un ennemi en mêlée qui se trouve derrière moi. Je dois faire attention pour éviter de mourir. Il doit encore être sur mes talons, je saute, recharge et me retourne. Ah, ils sont deux. Je me laisse tomber en reculant, je vise, j'essaie de tirer sur leur flambeau. Ah, ils étaient trois, deux de moins, et voilà le troisième. Cette salle s'est très bien passée, je recharge, je récupère les munitions au sol, ainsi que les petits cubes de monnaie. Je vais avancer. Est-ce qu'il y aurait une tablette dans cette salle Je ne crois pas. Je vais continuer d'avancer et entrer dans l'entrepôt. Dans cette pièce à gauche se trouvera une tablette, est-ce que c'est celle-ci Oui. Voici une nouvelle cage de contrebandier. Je vais ouvrir le coffre et récupérer l'équipement qui s'y trouve. Je continue et me dirige vers les lumières rouges au fond de la pièce. Les bruits de pas du boss de fin accompagnent ma progression. Je continue et entre. Dans la baie de cargo, je tire une première fois. Avec mon lance-grenade, puis jette une grenade électrique. Je vais ensuite prendre mon arme lourde pour éliminer ces ennemis qui sont assez résistants. J'essaye de tirer à leurs pieds, mais les dégâts ne sont pas suffisants pour l'éliminer. Je vais détruire cette tourelle et tirer dans la tête de l'ennemi. Voilà pour les ennemis du haut. Mon lance-grenade devrait être efficace sur ces ennemis en bas. Voilà pour celui-ci pour celui-là. Ah, l'ance grenade la n'était pas rechargée. Je vais tirer au niveau du sol. Les abominations arrivent, ainsi que les ravageurs. Je vais commencer à essayer d'amenuiser leur force. Voilà. C'est assez efficace. De recul, continuer d'être en mouvement et quand les petits ennemis à barre de vie rouge seront tous tombés, je pourrais me concentrer sur les abominations. Ça y est, il doit rester un capitaine, un capitaine corrompu qui fait apparaître ces espèces de tourelles lance-flammes. à mon avis, il se trouve ici. Oui, le voici. J'ai complètement raté mon Je vais jeter une grenade sur cette première abomination et me positionner vers le bas pour essayer de frapper, avec mon rayon électrique, les deux ennemis. Pour le moment, je n'en touche qu'un seul. C'est quand même assez efficace. Une des deux abominations est tombée. Une série d'ennemis va apparaître, je dois fuir pour prendre ma distance. Je profite du gameplay très vertical de l'Arcanisme pour prendre de la hauteur facilement. Je vais lober une grenade dans la direction des ravageurs une deuxième je vais tirer sur ceux qui ont pris de la hauteur et qui sont venus à mon niveau utiliser mon attaque de mêlée, le groupe est désintégré je vais récupérer les munitions tirer en direction des ennemis qui se trouvent par ici, je vais tirer sur ces scribes je vois un ravageur qui est proche de moi, je prends mes distances cet ennemi là possède un bouclier électrique je peux le détruire il reste encore des ennemis en mêlée Ma vie baisse, je dois me mettre à couvert ici. Je vais prendre mon arme lourde pour éliminer ces ennemis. 1, 2, 3. Voilà qui fait l'affaire. Pour ces ennemis-là, la mêlée et le fusil à impulsion font l'affaire. Je vais maintenant jeter une grenade sur cet ennemi-là et essayer de le finir. Je tire, tire, tire, en essayant d'atteindre sa tête. Mon chargeur est vide. Je vais donc l'achever avec une pression du stick droit je vais prendre du recul, sauter, me retourner en l'air, tirer avant d'atteindre le sol je recharge puis tire je vais à nouveau recharger tirer au sol pour faire une zone de dégâts contre cet ennemi au bouclier orange, je vais utiliser mon arme solaire et voilà je vais tirer une grenade dans l'abomination recharger Récupérer des munitions lourdes au sol, prendre de la hauteur. Et je vais tenter d'utiliser ma faille d'augmentation de dégâts pour finir l'abomination aux lance grenades. 2, 3, 4, 5. Les dégâts sont assez importants, mais pas suffisants pour éliminer ma cible. Je vais continuer de tirer. C'est réussi. Je vais recharger, faire un tour de la salle pour récupérer d'autres munitions lourdes. Il n'y en a plus au sol, seulement des munitions spéciales. Si Ici, une brique violette d'armes lourdes. Je récupère. J'entends la voix d'Oziris qui résonne, mais je suis tellement concentré sur le jeu que je n'écoute pas ce qu'il dit. Il est en train de lire un rapport des prêtres à la solde de l'Empereur des cabales. Je reconnais le texte qu'il est en train de lire, mais je n'y accorde pas beaucoup d'importance, puisque... Je suis tourné vers la vitesse, je me baisse, je me relâche, je saute, je continue d'avancer, je glisse et me laisse tomber. Une voix me parle et emprunte la voix d'un de mes adversaires précédents dans le jeu pour me déstabiliser. J'utilise les sports et je vais m'apprêter à traverser là-bas la membrane qui sépare ces deux pièces. Je recharger, puis prendre mon lance-grenade pour accueillir les scribes. Voilà, qui est assez efficace. Ils ont tendance à aller toujours au même endroit et à sauter dans ma zone de dégâts. J'ai donc pu les éliminer assez facilement. Je vais détruire le fusible au fond de la salle. Je tire une fois, deux fois, trois fois. Avec la distance, mon arme est un peu moins efficace et j'ai dû tirer à beaucoup plus de reprises que les fois précédentes pour les éliminer. Je vais actionner ce premier levier mais aussi le suivant, sans quoi je ne pourrai pas descendre et récupérer les spores. Je vais faire demi-tour, tourner à gauche, descendre, me diriger vers ces excroissances fongiques, puis me tourner et tirer sur les spores. Je sprint, je fais demi-tour. Mon pouce est poussé contre le stick de gauche, je le relâche, je fais un petit mouvement de cercle pour me repositionner. La membrane est franchie, je vais pouvoir tourner à droite et passer à la salle suivante. Dans celle-ci, les scripts peuvent poser un problème en courant dans ma direction. Je vais donc utiliser ma super dans cette ligne droite pour faire exploser les ennemis qui seraient tentés de s'approcher de moi. Je pense qu'il reste encore un capitaine. Oui, le voici. Ah, il en reste deux. du mal à décrire ce que je faisais dans cet affrontement, mais j'ai réussi à les avoir. Je vais actionner ce levier, récupérer mon lance-grenade pour tirer sur la tourelle, attendre que celle-ci explose sous l'effet de mon lance-grenade, détruire le fusible. J'ai été un peu optimiste. Je sprint en direction des sports. Je saute au-dessus de cette caisse, puis je tire jusqu'à l'obtention du bonus, du lien égrégore. Je traverse, saute plane, saute au-dessus des excroissances, ralentis ma chute, puis arrive au niveau du labyrinthe. Comme hier, je vais ouvrir toutes les tous les chemins, faire tomber toutes les grilles avant de progresser, puis provoquer l'apparition des scribes pour les éliminer et éviter qu'ils me posent problème un peu plus tard. En voici un, et en voici un deuxième. Je peux maintenant aller récupérer les sports au fond, tirer, puis récupérer le lien et avancer. Je sprint, je sprint, puis tourne à gauche, puis encore à gauche, puis à droite et à droite, je franchis la membrane, j'actionne le levier puis me dirige vers la droite pour récupérer un nouveau bonus égrégore ici. Je fais demi-tour, enjambe les bonbonnes, ou plutôt saute par-dessus et arrive dans la nouvelle salle. Ici, mon lance-grenade va encore être très efficace pour verrouiller les zones et éviter les ennemis d'atteindre ma position. Je recharge, vise un peu plus en hauteur. Je vais équiper mon fusil impulsion pour cet ennemi-là. Probablement pas suffit. Je vais reculer et lâcher au corps à corps. Je vais sauter au-dessus des caisses pour éviter les flammes. Tirer une grenade sur la première abomination. Puis me cacher en attendant les dégâts. Essayer de toucher la deuxième abomination. Mais j'ai tiré à ses pieds plutôt que dans son corps et la grenade est tombée au sol sans faire beaucoup de dégâts. Cette fois c'est bon, les abominations sont au sol, je vais pouvoir aller actionner ce levier, puis détruire un fusible dans une répétition de ces mécaniques que je commence maintenant à bien connaître. Je saute et plane jusqu'à atteindre les sports au fond de la salle, je tire, puis je me dirige vers le fond encore une fois, en sautant et en planant. Je m'oriente maintenant vers la droite, et je m'apprête à entrer dans l'une des dernières salles avant celle du boss de fin. Je saute une première fois, puis encore une fois, je vais utiliser mon lance-grenade pour éliminer cet ennemi. Il devrait mourir avant mon arrivée sur la plateforme, c'est ça. Puis je vais faire de même avec celui-là. Puis avec celui-ci. Je n'ai pas besoin de les regarder, je sais que mon lance-grenade fera assez de dégâts pour les détruire. Il en va de même pour cette tourelle planer puis me laisser tomber et détruire le fusible je vais maintenant retourner à l'entrée de la salle pour récupérer l'espoir et le bonus égrégore. je saute et atterris sur cette plaque tournante je reprends de la hauteur et c'est parti je saute et plane je saute et plane je saute Ici, je vais prendre de la hauteur, entrer dans cette salle et recharger mon lien égrégore contre ses sports. Voilà, 14 secondes de bonus, ça devrait être suffisant pour atteindre la membrane. Je saute et me propulse avec une double pression du bouton A, puis j'entre à droite. Ici, mes munitions sont déjà pratiquement pleines, je ne vais pas avoir besoin d'utiliser une bannière par rapport à hier et avant-hier. Je tire, je recharge et j'arrive dans la salle du boss de fin. Il va apparaître et je vais lui tirer tout de suite une grenade, les dégâts sont assez importants et ce qui est assez intéressant avec cette arme c'est que les dégâts continuent pendant que je peux lui tirer dessus avec une autre arme, comme ici par exemple. Le boss vient de passer dans sa seconde phase et de nouveaux ennemis vont apparaître. Je vais leur tirer dessus avec mon lance-grenade lourd pour faire exploser les boucliers des ennemis à barre de vie jaune je n'ai pas réussi à tirer directement dans le corps de celui-ci voilà le bouclier de celui-ci a dû réapparaître donc je vais lui tirer dessus avec mon lance-grenade je l'ai raté je vais tirer à ses pieds et finalement utiliser mon fusil à répétition mon lance-grenade a dû se recharger je vais changer d'arme avec Y puis tirer je connais très bien la topographie de cette salle et je peux me déplacer sans avoir besoin de me repérer. Je sais à peu près que derrière moi se trouve un mur. Je sais maintenant que de l'autre côté de la salle, deux ennemis sont apparus. Que je dois détruire avant de pouvoir actionner le l'équipe de refroidissement. Ce sont des ennemis très faibles. Mais il ne faut pas les oublier. J'actionne le premier fluide, je change d'arme pour prendre mon lance-grenade et je tire. Pendant que cet ennemi meurt, je change d'arme et actionne le deuxième fluide de refroidissement, puis je sors. Je vais me laisser tomber dans cette trappe et utiliser tous mes pouvoirs sur le boss de fin. Sa barre de vie devrait être grignotée petit à petit. Voilà. Il est passé sur le champ en deuxième phase. Les ennemis vont à bientôt apparaître ici. Les munitions de lance grenade commencent à baisser. Il faut que je les conserve pour le boss autant que possible. Je vais sauter, recharger, prendre mon lance-grenade lourd pour détruire le bouclier solaire de cet ennemi. 1, 2, 3, il est mort. Je vais conserver cette arme pour atteindre le capitaine qui se trouve à l'autre bout de la salle. Je pense l'avoir eu, oui, son bouclier a explosé. Je tire au pied de l'ennemi à longue distance, mais je crois que je ne l'ai pas eu. Est-ce que j'ai réussi à les éliminer Non. Leur vie est basse, mais ils ne sont pas encore morts. Voilà pour celui-ci. Voilà pour le deuxième. Et voilà pour un troisième. Je vais jeter une grenade sur celui-là. Il est mort. Deux petits ennemis vont apparaître. En voici un. L'autre est mort à cause des dernières explosions de ma grenade. Je sens des tirs dans mon dos, je me retourne et j'élimine cet ennemi puis son voisin. Je récupère l'orbe de puissance, j'active le deuxième fluide et je me dirige à nouveau dans cette salle. Je tue cet ennemi puis cours en direction de la commande, cette fois-ci je vais descendre par la trappe de droite, je cours, je sprint change d'armes et je redescends. Des ennemis sont encore présents. Je vais éliminer ces ennemis en priorité. Je recule pour éviter l'arrivée du boss. Il a lancé une attaque de mêlée. J'ai bien fait de me mettre en hauteur. J'aurais pu être tué en un seul coup avec cette attaque. Je vais passer de l'autre côté et utiliser ma grenade pour essayer d'atteindre ces ennemis. L'un d'entre eux m'a jeté une tourelle gravitationnel. Je vois le boss qui charge son attaque au loin, je vais donc faire demi-tour. Utiliser mon lance-grenade pour mettre une flaque au sol. Ma super est bientôt rechargée, je pourrais donc l'utiliser pour faire des dégâts au boss. Le problème, c'est qu'il va faire apparaître beaucoup d'ennemis. J'ai manqué de prudence. Non, il n'y a pas de trappe ici, je dois faire attention. C'est bon, je vais pouvoir m'échapper par là. Je saute et j'arrive en hauteur. Entre-temps, des petits ennemis sont apparus, mais j'ai récupéré des munitions de lance-grenade. 1, 2, 3. J'ai fait des dégâts assez importants au boss, mais je me suis un peu désorienté. L'ennemi est apparu devant moi, il y a eu un petit bug, sa position a été recalculée. Ça m'a surpris. Je vais descendre. Où se trouve le boss Au fond. Je dois pouvoir l'atteindre avec mon rayon électrique. Le voici qui prend des dégâts importants. Il est passé en dernière phase. Encore d'autres ennemis, beaucoup d'ennemis. Il va falloir que je fasse très attention ne pas être submergé. Je tire à côté alors qu'il était juste devant moi, je vais recharger. Tirer en hauteur. Les tourelles lance-flammes ne me font pas peur. Je préfère utiliser ce lance-grenade. J'ai réussi à le toucher. Je tire à côté de cet ennemi. J'ai été un peu trop impulsif. Je vais essayer de finir cet ennemi-là, voilà. Continuer de tirer sur cet ennemi pour qu'il évite de récupérer son bouclier, détruire sa tourelle. Une attaque en mêlée, je ferai l'affaire pour celui-là. Je vais jeter des grenades au sol pour contrôler l'approche des ravageurs. Comme sur des roulettes, je vais tirer au loin avec mon lance-grenade. Elle préfère rester dans la flaque pour essayer de me faire des dégâts plutôt que de sauver sa vie, c'est très bien, je descends. Pas encore, il faut d'abord éliminer ses ennemis et désactiver les refroidisseurs. J'ai été un peu trop hâtif. Euh, je vais éliminer ses ennemis, récupérer l'orbe de puissance, recharger, je sprint, je me dirige vers ce nouveau fluide, je l'actionne. Je vais franchir cette porte. Tirer, contourner, changer d'arme. Pour que mon lance-grenade se recharge en étant en holster. Je vais actionner ce dernier fluide. Puis ressortir par la droite. J'y suis presque. Il doit y avoir beaucoup d'ennemis en bas. Peut-être même que l'ennemi bosse est directement ici. Il s'est encore téléporté lance grenade, je vais utiliser un tir au sol pour les ravageurs est-ce que l'ennemi est toujours proche de moi peut-être oui il va encore faire une attaque d'onde de flamme au sol il a l'air de ne pas vouloir avancer c'est plutôt pratique je vais essayer de lui tirer dessus des ennemis apparaissent en haut les voici Il n'y a pas de scribes, seulement des ravageurs et des lieutenants, mais ils peuvent être assez costauds. Je voudrais garder ma super pour finir le boss de fin. Je vais donc continuer de tourner pour éliminer ces ennemis. Ça devrait suffire. Oui, voici pour le premier. Je vais récupérer les munitions lourdes au sol pour avoir des munitions de lance grenades solaire qui vont me permettre de faire bouclier, dé pardon, détonner le bouclier de cet ennemi. Premier capitaine corrompu est tombé. Il en reste un. 1, 2, 3. Voilà qui réussit. Encore une téléportation. J'ai bien fait de glisser, ça m'a permis d'éviter les dégâts. Je vais donc utiliser la super pour finir le combat. et mettre un terme à ce boss. Glisser légèrement vers la gauche. Sortir des flammes au cas où. C'est bon, la zone de réapparition limitée a disparu. Le combat est fini. Je vais tuer ces derniers ennemis. Encore une fois. Voilà. Les dégâts des grenades devraient être suffisants. Voilà. Je vais sauter, prendre de la hauteur et prendre ici à droite pour aller vers la toute dernière salle. Je glisse, change d'arme, tire sur la grille, tombe, ici je saute, puis je vais glisser avec le bouton B. J'ai toujours le bouton de sprint enfoncé pour gagner en vitesse. Je saute et plane et je vais aller appuyer sur le bouton X pour récupérer la dernière arme et conclure la mission. Comme les fois précédentes, je pense que le dialogue va se lancer avec une certaine latence. Donc je vais explorer la salle en attendant la fin de la mission. J'ai réussi à finir en une demi-heure. C'est la première fois que je suis aussi rapide. Je suis resté concentré sur la mission tout au long de, de celle-ci. Je n'ai pas été déconcentré ni par mes actions, ni par d'autres pensées. Je suis vraiment resté sur le fil du jeu tout le temps. Voilà le dialogue qui se lance et... L'écran Nouvelles il Aventures il... Disponibles apparaît, ce qui me signale qu'il qu est tout pile 19h. J'entends encore une fois le, nouveau, le nouveau dialogue. Euh, ou plutôt non, je n'entends pas de nouveau dialogue, mais toujours le même. J'ai franchi un niveau, je récupère des équipements. J'ai un peu malgré moi débloqué un sur Un, un succès de finir cette mission en solo et sans mourir. Je n'avais jamais réussi à le faire, donc je suis plutôt content. Je vais aller valider ce succès qui s'appelle dans le jeu un triomphe. C'est peut-être un peu fort. Mais je l'ai déverrouillé. Dans une deuxième étape, il faudrait faire ceci pour finir cette mission dans une difficulté supérieure et sans mourir, mais je n'en suis pas encore là. Je vais valider ces autres triomphes en attendant la fin de la mission. Eh bien, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup et à demain.